Extremely, extremely important. Man. Et là, ça, c'est le virus Rémi qui vient. Hein? Rémi, il est toujours en train de... Le frère Rémi, il est toujours en train de mélanger l'anglais et le français. Very, very, very important. Rémi, c'est l'animateur de l'émission Fresh. Okay? Donc, on parle de l'esprit fort. Et là, on est en train de parler de comment se fortifier, euh, fortifier son esprit. On a donné... Yes. Euh, des clés hein, aux mmh. internautes. Amen, amen. Oui, vraiment, on a abordé... Bon, encore une fois, merci à Paul pour l'opportunité d'être dans cette émission prestigieuse, mmh. pendule à l'heure. Voilà, on est vraiment en train d'aborder un thème remarquable. Euh, voilà, il est bien évident, on a abordé pas mal de points. Euh, comment fortifier son esprit On a dit pas mal de choses, je pense que... Voilà, je vais laisser <rire> la parole, <rire> continue ah, à dit... mais, Oui, là, Merci beaucoup, à pote, encore pour l'opportunité de participer hmm. à cette émission pendule à l'heure. Euh, je pense que, ça, encore une fois, je pense qu'il faut que les gens suivent vraiment toute la série. Mmh. Hein, parce que c'est important, si vous tombez peut-être sur cette émission, que c'est la première que vous regardez, essayez d'attendre, de chercher les replays, parce que vraiment c'est important de suivre pour tout comprendre en fait. Mmh. Parce que si on ne comprend pas tout, on comprend au milieu, on peut être mal nourri et avoir mmh. des carences. Mmh. Et on en a parlé justement dans l'émission précédente, comme quoi il fallait bien se nourrir de la bonne façon, et tout dépendait de, notre, de la saison, tout dépendait de notre âge, et que ça dépendait également de mmh. euh, notre espèce. saison, espèce, merci mmh. beaucoup, Passeur Gentil, mmh. de notre espèce. Donc c'est important d'identifier qui nous sommes spirituellement mmh. pour être bien nourris et, et avoir un esprit bien fortifié. Oui, Passeur Gentil, donc merci apôtre pour l'opportunité. Mmh. Euh, donc effectivement, il bon, y a pas mal de choses qui ont été dites sur l'esprit fort, dans mmh. la confession, le fait de confesser pour conditionner son âme, le fait de, de visualiser, on a mmh. parlé aussi euh, du fait de pratiquer. Et toutes ces clés-là, effectivement, comme disait le pasteur Darius, en revisualisant les épisodes précédents, permettront de, de construire l'homme ou la femme forte que vous serez en regardant cette émission. C'est ça, et donc on a commencé à donner euh, des clés, hein, comment mm -hmm. fortifier son esprit. esprit, on a parlé de l'alimentation spirituelle, mm -hmm. on a parlé euh, la ouais, ouais, de la prière, mm -hmm. et là on va vous parler du repos. Incroyable, vraiment le repos, <rire> <Les> repos. <rire> Le repos euh, Matthieu, chapitre 20, euh, Matthieu chapitre 11 Verset 28 nous dit Jésus dit Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués et chargés On a mm -hmm. vu que euh, l'un des signes Qui montre que notre esprit est faible C'est la fatigue spirituelle, spirituelle. C'est quand même étonnant que mm -hmm. à cela Jésus nous promet le repos Amen. Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués et chargés Je vous donnerai Amen. quoi Le, le repos, repos. Donc on comprend que le, re, le repos est une, un, une, un moyen aussi de fortifier son esprit. Yes. Mm. Et on va montrer un peu aux chrétiens qui nous regardent comment se reposer dans le Seigneur. Mm. Parce que ça existe, en fait, le repos dans le Seigneur. Amen. Et l'apôtre Paul parle même de ce repos, là, en fait. Mm. Mm. C'est quand même étonnant qu'en période de crise... Euh, dans la, te la tempête et dans la barque, mmh. Jésus soit en train de dormir. Mmh. Yes. Je pense qu'il nous montre en fait l'attitude qu'on doit avoir pendant la tempête. Pendant la tempête On doit mmh. être dans le repos. C'est vrai, repos. et c'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, et ce qui est particulier, c'est que dans les choses spirituelles, mmh. ce que nous vivons, c'est ce que nous déclarons. C'est mmh. ça. C'est ce que nous nous, nous imposons en mmh. fait. Mmh. C'est-à-dire que le repos, selon le Seigneur, du moins dans l'esprit, mmh. c'est le fait que nous puissions déclarer ce repos-là. Mmh. Par exemple, imaginons que. Pendant la tempête, le Seigneur Jésus décide de dormir. Mmh. Et le fait qu'il s'endorme n'a pas été déterminé par la tempête. Mmh. C'est lui qui l'a décidé. Mmh. Ça veut dire malgré la tempête, il a dormi. Et même quand on l'a réveillé par rapport à la tempête, mmh. il les a aussi fait rentrer dans le repos. C'est-à-dire qu'il a, a arrêté la tempête. Mmh. Par quoi Par la déclaration. Amen. Il a déclaré, il a parlé... Euh, à la tempête, il a ordonné à la tempête de se taire. Mmh. Et je pense que c'est de la même façon, lorsqu'on on sent qu'on commence, euh, pour être un peu plus concret, lorsqu'on sent qu'on commence à s'énerver, qu'il y a une situation qui nous irrite, on doit se parler à nous-mêmes et déclarer qu'on ne va pas s'irriter et qu'on reste, qu'on garde notre paix en fait, mmh. On garde notre joie. Pour rebondir sur ce que le pasteur Daruss dit, en restant sur l'exemple de Jésus qui dort dans la barque, en fait, on se rend compte que Jésus fait abstraction aussi de la mm -hmm. tempête qui est là. C'est ça. Donc, le repos, pour que le repos soit possible, il faut faire abstraction des événements Amen. qui sont externes. Amen. Ça veut Amen. dire Amen. que lorsqu'il y a des tempêtes, il y a des événements qui arrivent, l'attitude la, la, que nous devons avoir, c'est une attitude de calme. Mm. Parce que la Bible dit c'est dans le calme et la confiance que sera ah. votre, mm. Mm. votre force. C'est dans le calme votre... et la confiance que eh. sera votre, votre force, force. Votre force. la yes. force Exactement. de l'esprit. Yes. Amen. Mm. Donc, en, en imposant le calme, ça va permettre, et, et même on se rend compte que Jésus dort. Et Jésus impose le calme qui était à l'intérieur de lui à l'extérieur. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de calme à l'intérieur, il ne peut pas avoir de calme à l'extérieur. Yes. C'est exactement yes. ce yes. dont on parle. Yes. Yes. Mais on voit vraiment mm -hmm. que le, le repos est un produit de la foi qui est a ça. activé la foi forte. Et puis bon, je pense même dans cet épisode, on voit même qu'il dort avant la tempête parce ça, que les disciples vont le réveiller, que ben tiens, il y a une tempête, nous sommes en train de vouloir <rire> périr, qu'il secoue <rire> la barque et <rire> tout ça. Et on voit qu'il mal... se réveille, <rire> il est dans la foi, il est dans le repos de l'esprit, dans <rire> la confiance de l'esprit, on le réveille, il y a la tempête. Ben, il continue à imposer le tempo de son esprit fort. Mmh. J'ai dit, mais il n'y a rien, c'est juste une tempête. Il calme la tempête. Mmh. Donc, euh, vraiment, le repos est un produit, finalement, d'une foi forte, d'une foi qui est activée. Mmh. Mais, mais si on part sur, sur cette base-là, mmh. on a dit à l'émission précédente que Jésus connaissait, en fait, tout ce qui se passait dans sa vie. Mmh. Mmh. Donc, Jésus savait qu'il allait avoir une tempête. C'est ça donc, au moment où il décide de dormir, mmh. il sait quand même que la tempête va bientôt arriver. ça, ça. Donc, ça veut dire que l'esprit fort sait quelles sont les attaques qui peuvent arriver, mais mmh. décide, en fait, de rester mmh. calme ça. malgré les attaques qui arrivent. Mmh. Ça veut dire qu'il sait quelles sont les saisons par lesquelles il va passer, quelles mmh. sont les épreuves par lesquelles il va passer, mais c'est lui qui conditionne la réponse qu'il va donner à ces ça. événements. Mmh. là mmh. C'est-à-dire mmh. que la réponse ne vient pas des événements, mmh. ne vient pas des difficultés, mais vient de lui en fait. C'est mmh. lui qui décide ce mmh. qui va se passer. Et ça me mmh. fait penser à ce qu'on avait dit aussi dans une précédente émission, c'est que l'esprit fort déclenche les saisons. Mmh. Mmh. Déclenche les saisons qu'il que, que, qu veut en fait. C'est-à-dire que peu importe, si c'est la tempête, mmh. il va dire bon, bah ce sera local. Comme le pasteur gentil disait, mmh. sûrement que pendant ces temps, en fait, où euh, il priait et que le père lui a montré les choses. Il a vu la tempête, mais il a déjà vu la solution. Donc, mmh. il était dans le calme et la paix. Parce mmh. qu'il savait qu'il suffit juste que je me lève, que je calme les choses mmh. et que je ne vais pas mourir là-bas, je ne vais pas mourir noyé. Mmh. Donc, il n'y a, a aucun souci, en fait. Et j'aimerais même rebondir sur une chose, c'est que très souvent, on va passer du temps dans la prière et... On sait que le Seigneur nous parlera de notre journée. Et on va vivre une situation, on aura l'impression que le Seigneur ne nous en a pas parlé. Mmh. C'est juste un exemple. C'est parce qu'en fait, ce n'était pas utile parce que tu étais déjà victorieux. Mmh. Pas besoin d'évoquer la chose. Ça. Et ça, c'est vraiment remarquable. On voit que Jésus pouvait voir, faire une lecture de la journée, de ce qui allait se passer. Mmh. Pas toujours aussi. Mmh, ce, je pense que mmh, ce qui est important, mais on parle mmh. de la victoire. Mmh. C'est pour ça que Dieu veut qu'on soit rempli l'esprit. Mmh. Enfin, on sait que si je suis rempli l'esprit, celui qui est en moi est plus grand mmh. que celui qui est dans le monde. Donc, pour moi, le fait de remplir l'esprit, je sais que, mmh. quel que soit, je n'ai pas forcément besoin de voir ce qui va se passer dehors dans mmh. la journée mais je sais que parce que je suis rempli l'esprit mmh. l'esprit de Dieu Dieu qui réside en moi est plus fort mmh. que tout ce que je peux rencontrer comme défi mmh. ou comme tempête je pense que c'est surtout ça aussi, la vision, quand on se fortifie spirituellement. Mm, mm, mm, on se, la Bible va dire, soyez fort par sa force souveraine. C'est ça. Mm. Donc l'esprit fort, c'est un esprit qui est fort dans la force souveraine de Dieu. Mm -hmm. Ça veut dire quoi Je me remplis de Dieu, je mm. me remplis l'esprit, mm. je fais des confessions, je m'alimente la parole. Mm. Je n'ai pas besoin de voir est-ce qu'il y aurait un défi, mm. non, non, non. En fait, je suis conscient de la grandeur de Dieu. Ah ben... La Bible va dire que je vous ai donné le pouvoir de mmh. marcher. Mmh, mmh, mmh, Donc, mmh, c'est mmh, comme quand on marche, tu, tu mmh, ne vois pas d'abord que quand je serai là-bas, il y aurait un caillou. Tu marches simplement, mmh, mmh. tu es conscient de qui tu es, de ton autorité. Mmh. Je pense au delà de, de visualiser ce qui va se passer, l'esprit fort est conscient mmh. de la grandeur de Dieu, mmh. mais il a une force souveraine qui mmh. l'anime. Mmh. Et il marche sur ces choses-là. Et, mmh. mmh. oui. et le fait du repos, apporte sans vouloir couper. Le repos, on parle du repos. Je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je peux et vous assurer, fait... vous allez voir. Et beaucoup et de choses Beaucoup à de choses, je suis d'accord avec toi. Mmh. Et, et, et, et l'idée aussi, c'est que lorsqu'on a le repos, euh, dans l'esprit, c'est le fait aussi de pouvoir... Euh, par exemple, pendant une situation où on a, euh, des personnes de situation cherchent à nous énerver, mm -hmm. ou cherchent à nous faire sortir de nos gonds, comme on mm -hmm. dit, on est capable de pouvoir en fait imposer le calme. Mm -hmm. Et comment on le fait Encore une fois, par la déclaration. Mm -hmm. Encore une fois, en prenant conscience de qui nous sommes mm -hmm. et en déclarant qui nous sommes. En fait, c'est un peu comme l'histoire de que le faible dise je suis fort. Mm -hmm. Que celui qui est énervé dise je suis calme. Mm -hmm. Que celui qui est dépassé dise non, je ne suis pas dépassé. Mm -hmm. Que celui qui semble vivre la confusion déclare qu'il ne vit pas la confusion mm -hmm. en fait. Et et c'est aussi ça aussi qui me permet de rester dans la paix, en fait, mmh. dans le repos. Euh, pour que notre esprit se fortifie ou grandisse, mmh. il doit être dans un environnement et la paix mmh. est un environnement favorable mmh. pour la croissance mmh. et la fortification de notre esprit. C'est la raison pour laquelle la Bible va dire ne vous inquiétez de rien, mmh. etc. etc. Et la paix de Dieu yeah, amen, qui amen. surpasse toute, toute intelligence, intelligence. Euh, euh, remplira vos cœurs. Pourquoi? Yes. Parce que en fait, quand la paix de Dieu va venir, ça va favoriser la fortification de notre esprit amen. et la croissance de notre esprit. Mmh. Alors on comprend que le fait de ne pas s'inquiéter est un exercice mental qui amen. favorise la fortification de notre amen, esprit. Est-ce que vous comprenez Et Donc, être dans le repos. C'est prendre la décision de ne pas s'inquiéter en face des situations de crise mmh. et des problèmes, en fait. Amen. Donc, vous n'allez jamais réussir à être dans le repos et à fortifier votre esprit. Mmh. Si c'est la panique totale dans votre Amen. âme, mmh. si c'est le désordre, si c'est le stress, Amen. vous n'allez jamais réussir, mmh. déjà, à changer quoi que ce soit. Mmh. Parce que, rappelez-vous ce qu'on ce qu a dit, on est de la race des esprits. Okay? Et, et les esprits qui sont de Dieu, en mmh. fait, doivent être dans un environnement, l'environnement de Paix, l'environnement d'amour, l'environnement de joie yes. pour qu'il puisse sérieusement évoluer. Donc, Amen. quand il y a tout le désordre dans la tête, mm -hmm. et on, on s'inquiète, il y a tout un, excusez-moi, un bordel, mm -hmm. un stress. Mm -hmm. La vérité, on affaiblit notre esprit. Mais mm -hmm. apôtre, tu as, as utilisé, tu as employé un mot, mm -hmm. c'est environnement. Mm -hmm. Ça veut donc dire que lorsque je suis dans une situation et que je veux être dans une situation plutôt de repos. Mm. Il faut aussi que je crée mon environnement de Halleluja. repos. Il faut peut-être aussi que je fasse une sélection entre les gens que je vais côtoyer parce Mais que si on parle d'environnement, mm. il faut que je sois en contact avec des gens qui eux aussi sont dans le repos. Pas Entrer en contact avec des gens qui vont plus exciter encore le, le trouble. C'est là où si de tu, as Karabas, tu as épousé compliqué. non, c'est compliqué. C'est là où tu as épousé d'être dans le repos. Hello. tu essaies d'être dans le repos tu suis... <rire> Les <rire> Les <rire> et, euh, non, non, y a et pas quand tu rentres à la maison <rire> c'est là où tu peux être au repos en fait. c'est là où c'est important en mmh. fait, hein. ta femme, ton mari celle mmh. que tu choisis mmh. fait. des amis, mmh. amis mmh. l'environnement mmh. en fait. oui c'est vrai oui, que notre environnement va quand même nous influencer mmh. mais, mais on voit quand même que bah, quand on parle du repos et de la paix mmh. quand même l'esprit fort active également ces choses là mmh. Mmh. ça mmh. fait partie quand même des caractéristiques d'un esprit fort finalement qu'on a vu un peu par le passé Jésus va dire je vous donne ma paix Je mm. ne donne pas comme le monde donne ça. Donc ça montre quand même que L'esprit a déjà la paix Amen. Mais un esprit fort mm. va activer cette paix là mm -hmm. Et la paix, la Bible Tout ce qui est né de Dieu mm. qui, qui triomphe qui du, du monde Donc mm. la paix vient de Dieu, est née mm. de Dieu La joie, donc quand ces ingrédients Le flux de l'esprit de manière générale mm. Est activé d'ailleurs l'esprit fort mm. manifeste le flux de l'esprit mm. Et Amen. quand l'esprit est fort En fait avec tous ces ingrédients là mais il va imposer le tempo à l'extérieur et Pour aller dans la euh, même oui. lancée que le pasteur Isaac, en fait, la Bible dit, tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec mm -hmm. tous. Voilà. Ça yes. veut voilà. donc dire que l'atmosphère de repos et de paix aussi, mm. c'est nous qui la créons. Mm -hmm. Ça veut ouais. dire que des fois, il faut aussi s'examiner, se dire, est-ce que je ne suis pas aussi l'auteur du trouble mm -hmm. Parce que des fois, je vais dans le repos, mais c'est moi qui cause le trouble. C'est toi la tempête, c'est toi la C'est toi la tempête, mais tu te calmes. Il faut que tu te calmes, du calme, comme moi. Lui. Et c'est pour ça que le proverbe, ne peut pas qu'il dit. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de, de prendre la mesure ou bien de mmh. mesurer notre foi. Et on l'a vu. Comment est notre esprit? Je pense que mmh. c'est tout. Je pense tout ce que Dieu nous a donné, est assez est suffisant pour nous donner de mmh. vivre la vie que Dieu mmh. veut qu'on mène en mmh. fait. Je pense que c'est pour ça qu'il faut mesurer son esprit. Mmh. Par la mesure même de l'atmosphère qui est au-dedans de nous, je pense que c'est ça. Le prophète va dire, si au temps de la détresse, comment dire, si ta force que tu as mmh. euh, t'amène dans la détresse, c'est que tu ben, es mmh. seulement en détresse, mmh. donc tu vois, on doit pouvoir mmh. mesurer. La force qu'on a à intenter J'aimerais rebondir sur ce que le pasteur Gentil a dit, et du coup, même sur ce que le pasteur Isaac dit. En fait, euh, si, il faut vraiment savoir si ce n'est pas nous qui créons le trouble. Mmh. Parce que des fois, on peut. Comme, sinon, c'est comme chercher. Des, des, une chose qu'on a déjà dans les mains. Mais mmh. en réalité, on ne la trouvera jamais, en fait. Mmh. On aura beau prier, chercher, on ne trouvera pas. Mmh. Et ça, ça demandera à ce qu'on Tu cherches tes lunettes que tu as. Que tu, as. <rire> tu les as, et tu les cherches, jusqu'à ce que le Seigneur te fasse grâce de passer devant un miroir. Mmh. Autrement dit, il faut apprendre à s'introspecter, mmh. à, à apprendre à étudier son âme. Mmh. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne se connaissent pas eux-mêmes. Mmh. En fait, mmh. ils vivent... Euh, ils croient être des personnes qui ne sont pas. Mmh. Et ils vont se présenter à certaines personnes. Ils mmh. vont présenter une personne qui n'est pas eux, en fait. Mmh. Et ils vont essayer de défendre cette personne qui ne sont pas, mmh. comme mmh. s'ils étaient cette personne. Ça, et mmh. au final, ils vont se retrouver en train de créer des problèmes autour d'eux, mmh. sans se rendre compte que c'est eux qui doivent changer le et trouble. Que c'est eux le trouble. En le trouble, c'est les autres. Et eux. <rire> oh, my God. Oh là là là. C'est vrai. Hein. Et du coup, ils deviennent le trouble des autres. Les <rire> Mais donc le repos vient quand on a aussi... <rire> Le repos vient aussi quand on a la maîtrise de son caractère. Mais c'est ça. Parce que si je sais maîtriser mon caractère, j'éviterai même les problèmes avec les autres. C'est ça. Parce que très souvent, en fait, le trouble vient aussi du fait qu'on qu ait des, des conflits avec les autres. Bon, il faut savoir aussi, je vais quand mm -hmm. même euh, équilibrer mon discours, mm -hmm. qu'il y aura toujours des problèmes quand on a <rire> Le c'est autre chose. Mm -hmm. Il y aura toujours des problèmes quand on est en société parce que la Bible dit le fer aiguise le faire. Yes. Il y aura toujours des incompréhensions. Yes, c'est ça. Yes, parce que yes, des yes. problèmes, c'est autre chose. Oh, oh. Il y aura toujours des incompréhensions. Mm -hmm. Mais si j'ai la maîtrise de mon caractère, mm -hmm. je peux relativiser. Parce que ça, ça c'est un terme, franchement, mm -hmm. je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, c'est très difficile. C est c est relativiser mm -hmm. ou se remettre en question. Yes. Dire, Mais mm -hmm. En fait, je suis dans cette situation-là. Qu'est-ce que, de quoi moi-même je suis responsable mm -hmm. Ça, c'est déjà une première question. Mm -hmm. Parce que mon père avait souvent l'habitude de me dire ça quand j'étais jeune, que j'avais des, des conflits avec mes petites soeurs. Il me disait, en fait, dans un conflit, il y a toujours deux responsables. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu as mm. peut-être été l'initiateur, mm. mais la réaction de l'autre aussi est mm. au mm. responsable. Parce que souvent, on se dit, ouais le... parce qu'on disait le trouble sont les autres, mais toi aussi, tu as accentué le trouble. Mm. Parce que quand l'autre est venu exciter ta colère, tu aurais pu dire, bon, c'est bon, je ne vais pas réagir comme ça. Mm. Mais mm. le fait de réagir, mm. c'est encore envenimer les choses. Mm. Mm. Tu vois, donc, la gestion mm. de son caractère est, est mm. extrêmement importante. Non, mais et parfois, c'est vrai qu'il y, gens... qu y a des gens qui sont lourds. Ah, non, mais sérieusement, il y en a quand même qui sont lourds. Quand ils sont dans votre voiture, en fait, et qu'ils sortent, vous sentez vraiment qu'ils sont partis. vous sentez vraiment vous sentez le ah, ah, et, et ça, est <rire> déjà à plusieurs reprises, je me rappelle une fois, nous étions au Gabon, on était avec uh, Alexandre, il y avait Alexandre et puis un autre frère, euh, je pense que c'était Bobo, on était dans la voiture, mmh. et, et puis on avait pris un, un frère en fait, un frère du Gabon, <rire> et, et non, je vous assure, de la première minute à la <rire> mmh. dernière, il parlait Wow. Oh my god, il était saoulant. <rire> C'était une vraie station de gonflage. Quoi. C était, c était, mais on prenait sur nous. Mm -hmm. Alexandre ne disait rien comme d'habitude, hein, hein, son calme légendaire. Mm -hmm. Mais et puis moi je relativisais. Et puis Bobo aussi relativisait. On disait. Mm, mm, mm, mm, ah, oui, oui, oui. oui. Mm -hmm. mais après, on est allé. Quand on est allé. <rire> <rire> tu n'arrives pas à garder mon série dans cette histoire <rire> tu aïe aïe oui, oui. c'est oui, oui. Non, non, quand tu on a relativisé dans ma tête je me suis dit quand le fait de relativiser atteint son paroxysme non, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait on arrivait plus à relativiser non non, non parce qu'il était lourd hein. ouais. non il était vraiment mmh. lourd je t'assure mmh. on a vraiment beaucoup pris sur nous on a mmh. essayé de machin relativiser et je vous assure mmh. dès l'instant où on l'a déposé quand il est sorti on s'est juste tous regardés. L'atmosphère la, la a, a changé. Ouf. <rire> L'atmosphère a changé <rire> en fait. Tu vois. Et là, ça me fait penser à ce genre de personnes. C'est La tempête. C'est ouais. dommage parce que ces <rire> gens-là, des fois, ils ne sont même pas au courant. Ils ne sont pas au courant. Vrai, ils se disent On a passé un bon moment. On <rire> Dit, oh, a bien bien, tu nous as saoulé, Tu nous as saoulé. Ce qui est dommage, c'est que c'est des gens, souvent quand quelqu'un va avoir le courage de leur dire, ils vont mal le prendre. Ils vont dire, mais quoi? tu quoi? as dit quoi machin Vrai. Non, non, non. Tu lui dis ça, c'est une tempête au départ, il devient un cyclone. <rire> il devient un cyclone. Il devient un cyclone. Et c'est vrai, et c'est des personnes qui auront beaucoup de mal à voir la paix, justement, dont le Seigneur mmh, parle. Et ils vont prier, chercher, chercher, mmh, ils ne vont pas la trouver, mmh. ils ne vont pas comprendre pourquoi. Ils vont dire, Seigneur, mais je ne comprends pas, c'est -ce moi on a eux des eux problèmes. Là, parce contre que c'est la tempête. <rire> <rire> c'est la tempête. Le Seigneur, il dit, Bon, tu sais, je veux calmer la tempête, mais je vais te la montrer. Et à chaque fois que le Seigneur va envoyer les gens pour leur montrer où est la tempête, il va dire, C'est pas possible <rire> ça sur moi. Il dit, Non, c'est eux qui viennent, <rire> ils m'emmènent encore plus, de tempête. <rire> c'est oui. le genre de personne. Quand tu es en train de prier la notre père délivre-nous du mal, tu penses à lui <rire> <rire> Délivre-moi de cette personne. Ne soumets pas la tentation. Ne <rire> soumets pas la tempête. Ne <rire> pas la tempête. Et c'est pour cela, oh, je pense le... qu'on a, on a pas de faire l'inventaire. on parle mmh. l'esprit, on parle mmh. du repos. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Le passé gentil, a parle du, du caractère. Mmh. Et c'est important, l'esprit fort a quand même mmh. certaines connaissances, <rire> arriver à... Comment dire ça Arriver à voir où est-ce que le caractère se forme, en fait. C'est vrai, c'est vrai. C'est important de savoir où est-ce que le caractère se forme, mm. d'où le repos également dans l'âme, dans, dans mm. le corps. Mm. On va dire quelqu'un qui va, va s'énerver. Mm. Ben, ça arrive, quelqu'un qui s'énerve... Mais tu oublies que tu t'es peut-être pas reposé, mmh. tu vas avoir mmh. des nerfs à fleur de peau. C'est ça, c'est mmh. vrai. vrai, vrai. <rire> Parce que là, il ne mmh. pas qu'on soit, il faut qu'on soit équilibré. Mmh. Mmh. Parce que quand on parle, quelqu'un va dire ce qui forme le caractère, en fait, c'est l'âme avec le cerveau. Mmh. Ça, c'est des éléments qu'il faut quand même cerner. Mmh. <rire> Parce qu'on peut être fort. C'est pour ça qu'on dit que Jésus dormait. Pourquoi il dormait? Parce il que c'est que si je repose mon corps, se rappelons quand même qu'il y a la dimension de l'esprit, mmh. de l'âme et du corps, oui. et que les deux sont interconnectés. Les, les trois dimensions sont liées. Si, si ton âme n'est pas au beau fixe, tu peux doper ton esprit, je mmh. ne sais pas, mmh. par mmh. la confession. Mmh. Même on parle la prospérité, tu n'auras pas cette prospérité. Mmh. Mais, Mais pasteur, pasteur, pasteur Isaac, mmh. on se rend compte justement que Jésus ne manifestait pas ses émotions dans le désordre. Quand Jésus pleure, il ne pleure pas parce que non, c'est trop dit. Il pleure à cause de l'incrédulité. que les gens sont en train de, de saccager le temple. Le temple oui, est est en vrai, f... en fait, vrai. chaque fois que Jésus a manifesté certaines émotions mm -hmm. que nous, on peut qualifier de justes, c'est mm -hmm. parce que Jésus était face à des situations qui ouais. ne correspondaient pas à ce que le Père voulait. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il y a des émotions qu'on ne peut pas justifier si la parole mm -hmm. de Dieu ne les justifie pas. Ça. On se dit, je m'énerve, mais c'est normal. Tu as vu comment il m'a parlé, mais est-ce que <rire> Jésus s'est énervé, énervé quand les pharisiens venaient le mm -hmm. tenter La Bible nous dit que plusieurs fois les pharisiens viennent, Jésus les renverse par la sagesse. Mm -hmm. Pas par la colère, par la sagesse au point. Va, mmh. Il va finir par lui, leur donner une réponse mmh. et ils n'auront plus rien à dire. Mmh. Mmh. Vous voyez? Donc, en fait, c'est important de, mmh. de gérer ses émotions et savoir à quel moment mes émotions doivent intervenir. C'est ça, ça l'aspect que je veux aborder, mmh. puisqu'on parle du repos. Mmh. Parce qu'il est question, on peut même ajouter la notion de préparation. Mmh. Parce qu'il faut être efficace dans mmh. ce qu'on va faire. C'est pour ça que je, je prends, on parle de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est <rire> de quoi ce c'est. <coughs> <veux dire> <coughs> <coughs> Tu as, as, as, as fait un bruit de ronflement. qu'est-ce qu'il y Il me fait Je regarde Non Vas-y, pasteur. Non, franchement, mais en fait, ah, on... c'est un fauteur de troubles, c'est pas correct. Regarde, vas-y. Non, non, non, non. Ça c'est pour l'équilibre. Non, mmh, regarde, mmh, ça, mmh, ça empêchera. Mmh. Yeah, je ah, non, non, non, non, je, je, fast, je, je suis imperturbable. L'esprit fort ah, non, yeah. non, Ce que je suis en train de dire, c'est pour l'équilibre. Mmh. C'est pour éviter aux gens d'être dans la confusion. Mmh, mmh. Parce que l'esprit fort va programmer son résultat. Mmh, mmh, mmh. L'esprit fort va programmer son succès. Mmh. Mais c'est quelqu'un qui a la connaissance également, qui doit être à même de comprendre, mais tiens, pourquoi j'ai pas eu le résultat que je voulais avoir mm, mm, mm, D'où mm, cet inventaire mm, D'ailleurs, il m'a même demandé de parler de ça, mm, de mm, la mm. relation entre l'esprit, l'âme et le corps. C'est ça. Oui, moi je le dis, on peut avoir mm. l'esprit fort. Mm. Si son corps n'est pas bien, on aura du mal vrai. à libérer le résultat qu'on veut qui est dans notre esprit. Mm -hmm. Pourquoi Jésus va dormir Il mm. était 100%, Dieu 100%, homme, mm. tu, as, tu as dit qu'il va réagir correctement. Mais mmh. on voit quand même dans la vie de Jésus, prenez le temps de se reposer. Mmh. Pourquoi mmh. il se repose mmh. Il sait que la dimension du corps mmh. est importante mmh. pour le fonctionnement de l'esprit et de l'âme. Mmh. Un, un corps qui va être fatigué, je mmh. suis désolé, va déteindre sur l'âme, déjà, parce que l'esprit est de l'autre côté. Donc, c'est cet équilibre-là que j'essaye d'apporter, mais je l'avais déjà soulevé la dernière fois. C'est important. On ne peut pas être réceptif quand on ne s'est pas reposé. Même moi, j'ai remarqué que les dimanches où je ne me suis pas suffisamment reposé... Même spirituellement, tu as du mal à recevoir. C'est ça. exactement ça. C'est que tu dire. Tu n'arrives pas dans recevoir l'âme et ensuite dans l'esprit. C'est comme si tu n'es plus réceptif. C'est cette subtilité-là que je veux soulever. <rire> on est vraiment, vraiment d'accord c'est vrai qu que le de repose, il faut que je revienne oui. non, non non non, mais on est de ton côté non. Dieu est de ton côté aussi non non je veux c'est important donc tu veux vraiment interpeller les non, interpeller je interpelle les, les même aux gens spirituels, mais mmh. là, pourquoi on parle de la sagesse mmh. c'est ça la mmh. sagesse mmh. hein la sagesse, la vie va ajouter à votre foi mmh. la vertu, mmh. la sagesse c'est à dire que je ne peux pas avoir une foi si je ne me repose pas je serai pas efficace. Non, c'est vrai. Je ne serai pas efficace. Et si je n'arrive pas à faire ceux qui nous regardent, si je n'arrive pas à comprendre cette relation entre les trois dimensions mmh. et que, tiens, j'ai prié, j'ai fait des choses, mais tiens, je, je vais prêcher le lendemain matin, je ne dors pas, je ne me repose pas. Ça. On parle mmh. même Pourquoi on parle d'hygiène l'hygiène de vie mmh. Mais c'est pour cela. Mmh. C'est pour mettre notre esprit dans des bonnes mmh. conditions. C'est pour mettre notre âme dans des bonnes conditions parce que, mmh. Il y a un bon livre que j'ai là qui parle mmh. des signaux mmh. pour que la prospérité qui est dans mon esprit, tu en as parlé, mmh. soit libérée dans mon âme, ensuite dans mon corps. Mmh. parce que mon esprit envoie des signaux à mon âme. Mmh. C'est ça. Mon âme va envoyer des signaux à mon corps. Mmh. Pourquoi je parle? Parce que j'ai la révélation dans mon esprit. Mmh. Cette révélation m'est communiquée dans mon âme. Mmh. Ensuite, je vais avoir la volonté de la libérer avec mon corps. Mmh. Ces trois-là sont importants. C'est important, mais c'est extrêmement important. Mais c'est pour ça que la Bible dit que notre corps est le tombe du Saint-Esprit. Oui. Ça veut dire que notre esprit, même si on prie cinq heures mmh. et que le corps n'est pas assez reposé, mmh. on peut avoir prié cinq heures, ça ne va rien et changer, je, changer. Et d'ailleurs, même par rapport à la prière, moi, il y a quelque chose que je fais. On dit mmh. que l'esprit fort, au bout de trois minutes, rentre dans la prière, mmh. commence à vivre les choses. Mmh. Moi, ce que je fais, mmh. les moments quand je prie, je sais que non, là je ne rentre pas en profondeur, mmh. je veux me reposer. Je sais mmh. que quelque part, mon corps ne sait pas reposer. Vrai, exactement. exactement. Non, c'est des petits trucs, parce qu'il ne faudrait mmh. pas qu'on soit... Mais même le dimanche, même le dimanche on voilà. le voit bien. Certaines vrai. personnes on ont du mal joue. à recevoir, parce mmh. qu'elles oui. ne se sont pas bien reposées. Mmh. Mmh. Certaines personnes ont du mal à offrir leur corps comme un sacrifice mmh. ah, vivant, parce ah, que, tout simplement, ils n'ont pas correctement traité leur corps, ils n'ont pas eu une bonne hygiène vie. Moi, je sais que... Euh, très souvent, l'une des clés, je me rappelle une fois, euh, l'une de mes filles spirituelles euh, euh, allait prêcher à l'étranger. Elle m'a mm -hmm. demandé, en fait, mais c'est quoi, en fait Qu'est-ce que je dois faire, en fait, pour mm -hmm. pouvoir réussir cette semaine où je vais faire des émissions, où je vais prêcher, machin mm -hmm. Et je lui ai donné une réponse surprenante. Je lui ai dit, dors beaucoup. Wow. Je lui ai dit, dors wow. beaucoup, parce que tu es censé avoir préparé tes réunions wow. à la veille. Yeah, tu es censé ça. avoir mm -hmm. prié, en fait. Mm -hmm. Il faut que tu dors, parce mm -hmm. que c'est ton corps que tu vas utiliser. En yes. fait, ton esprit aura besoin que ton corps soit mmh. en forme pour pouvoir tenir en fait pendant ouais. ces moments yes, et elle a appliqué ce conseil -là, elle oui. dit mais ça fait la différence mmh. wow. et, et même par rapport à l'âme c'est pour ça que les gens doivent réviser l'homme en trois dimensions mmh. bien mmh. voir c'est quoi l'esprit l'âme et le corps et mmh. comment les trois fonctionnent Dieu mmh. mmh. ne peut pas me donner les trois si les trois ne le... sont pas importants bien sûr on est puis on a l'âme, en vie dans le corps. Mm. Beaucoup de gens pensent même que l'âme, c'est le cerveau. Mm. Ce n'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. C'est pas, vrai. Vrai. pas vrai. vrai. Le cerveau fait partie du corps. Mm. Mais mm. l'âme se connecte à notre corps par, par le, le cerveau. C'est mm. mm. important. Donc, si je suis bien dans mon âme mm. et que je ne me suis pas reposé, mm. Mais La essayez de, de essayer pourquoi l'esprit quitte le corps quand le corps est mort. C'est mm. parce qu'il ne peut plus communiquer. Il n'y a ouais. plus de connexion. Essayons de, de léser le corps mm. et dire que mm. je vais avoir des performances spirituelles, tu n'auras mm. jamais. Mm. Parce que je ne pas mm. envoyer des signaux. C'est comme si je donne ce verre au pasteur Darius. Mm. Il ne le prend pas, il ne répond pas Mais je ne veux jamais lui donner le veille, Il ne pourra jamais le boire C'est un homme avec le corps Donc on parle de l'esprit fort bien sûr Il faut comprendre cet esprit fort là collabore collaborer avec l'âme, avec le corps Un corps fatigué qui ne sait pas reposer Va déteindre sur l'âme C'est pour ça que je parle Ce n'est pas même pour justifier la colère où on va pas d'être Non, non, mais ce n'est pas justifié C'est plutôt C'est sérieux Et le truc c'est que si on n'arrive pas à s'expliquer ces choses là mmh. on va dans la confusion c'est hein. là où le diable ah, ah, ah, c'est là où heures, le diable vient attribuer il peut te dire tu es un démon mmh. tu as ceci et Alors si tu n'arrives pas à, à te défendre comme ouais. l'apôtre Paul tu vas c'est là où la confusion mmh. arrive mmh. et j'aimerais aussi ajouter par rapport à ce qu'il est en train de dire parce que je pense vraiment que c'est un point très important par rapport au sommeil mmh. par rapport au sommeil tu par rapport par non mais, non mais par rapport au sommeil, mais surtout parce qu'il y a des gens... Moi je ne pleure pas beaucoup. Tu vas ajouter quoi <rire> <rire> Il y a des gens... Et je suis imperturbable. <rire> Comme toi, pastor. Oui, ouais, tu est perturbable. Ah es es <rire> En fait, ce qui va se passer, c'est que lorsque... là, le passé, Isaac, il, il dit, il prêchait pour toi. Il faut dormir, vraiment. J'ai un esprit fort. C'est ouais. fort à donc, à partir du moment où la personne n'a pas dormi, elle ne s'est pas reposée, elle va passer. J'ai vu beaucoup, même beaucoup de brebis comme ça, mmh. vont passer du temps dans la prière, mmh. vont déclarer des choses. Mmh. Et au final, euh, ne, ne, ne s'étant pas reposé, le lendemain ou deux jours après quelqu'un vient, les attaques ou dit des choses et là, ça part dans tous elles les sont, sens. Elles sont vulnérables. vulnérables ça vrai, vrai. Et, vrai. et tout d'un coup, ils vont même commencer à accuser mm. « Oh, tu viens de me faire perdre ma paix. » C'est ça. Non, tu bon. as perdu ta paix tu le jour où tu n'as tu... pas dormi. Voilà. Ou voilà, tu ne t'es voilà, pas voilà, reposé. Voilà, C'est voilà, ce jour-là. Voilà. Et du coup, le fait de ne pas avoir pris le temps de s'étudier soi-même, mm. de mm. voir comment on fonctionne, de voir justement comment il faut se reposer, comment, euh, ce qu'il faut faire pour, être, euh, pour avoir un, le corps qui est beaucoup plus se poser, mmh. on aura du mal en fait à, à expliquer ces mécanismes. Mmh, on dira, fait. mais je comprends pas, Seigneur. J'ai prié, j'ai fait ceci. Pourquoi ceci m'arrive? Mmh. Oh non, mais les démons m'attaquent. On va commencer à chercher le plein d'explications. Alors qu'il est même pas là. Alors ah, qu'il est, est même pas là. Pas Et pas ça, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Du coup, tu deviens toi-même la tempête, entre guillemets. Tu deviens toi-même la source de tes problèmes. Et ça, c'est connaissance qui fait ça. Voilà. Et tu vas chercher les explications un peu partout en disant, oui, mais les gens ne m'aiment pas. En disant, non, les Gens, ils ont des problèmes avec moi non. etc et ça reviendra à ce que tu dis souvent si Bob oui. a un problème avec mmh. tout le monde mmh. c'est peut-être Bob le problème en fait mmh. et c'est là où on doit vraiment prendre le temps de s'étudier toi mmh. soi même et d'une des choses qui m'a choqué lorsque je suis né de nouveau arrivé dans le ministère à CER mmh. c'est le fait comment tu parlais de toi en disant mmh. ouais mais moi je fonctionne comme ci comme ça mmh. et moi pour moi c'était pas possible tu peux pas te connaître mmh. comment tu fais pour mmh. te connaître <rire> j'ai dit mais non comment tu peux dire moi je fonctionne comme ça je, au fond hein, je me disais c'est pas vrai tu peux pas dire que toi tu fonctionnes comme ça mm -hmm. tu es juste en train de te justifier mm -hmm. en disant que si j'ai fait ça <rire> non je suis comme ça comprenez moi non mais arrête comment tu fais pour savoir mm -hmm. et je me suis rendu compte qu'en fait si on peut se connaître, mm -hmm. savoir que telle chose nous irrite mm -hmm. tel endroit, telle atmosphère mm -hmm. n'est pas bon pour nous mm -hmm. et c'est comme ça que j'ai compris même que lorsqu'il y a certaines personnes par exemple pour moi, euh, bon, aujourd'hui ça m'arrive plus trop mais quand je vois des personnes qui vont fumer ou qui vont boire tout de suite, une déclaration vient, je dis au nom de Jésus, ces choses n'ont qu'à l'effet sur moi. Mais ça, c'est ma réalité. Mais ce n'est peut-être pas ta réalité à toi, parce que j'ai appris à connaître mon âme et les choses qui ont affecté mon âme à une certaine époque. Donc du coup, je vais le défendre différemment. Et si on n'apprend pas à se connaître sur ce point-là, on va être surpris de tout ce qui va nous arriver. tu as dit savoir quelle chose qui t'irrite. Ça, c'est très important. Parce que lorsqu'on sait ce qui est susceptible de faire réagir notre Et à quel moment ça nous irrite on peut mieux prendre ses, euh, nos dispositions. Disposition, bon, ça. Je vais apprendre ça à personne. Quand on vit une vie de couple, mmh. en fait, que ce soit le mari ou, mmh. euh, ou la, la, femme. Femme. la femme, il y a mmh. des moments où tu sens dans l'atmosphère, toi-même, tu le sens que. Bah là, ça peut partir à n'importe quel non, moment. Donc, mmh. les dispositions sont celles-ci. Moi, ce que je fais, par exemple, mmh. c'est quand je sens que c'est tendu, mmh. comme je me connais, je vais dans une autre pièce mmh. où je vais prendre des dispositions de sorte à ce que mmh. les choses ne puissent pas ça arriver. Or, il ben y a des gens, ils sentent déjà dans l'atmosphère, ils <rire> sentent que le moment est bizarre, <rire> mais sinon, je vais rester, peut-être que ça va changer. <rire> non, tu sens déjà que l'atmosphère est bizarre. <rire> en fait, prends tes dispositions de sorte à ce que la chose n'arrive pas. C'est pareil, c'est comme avec le péché. Mmh. Si... Tu es là et tu sens que par exemple euh, en fait il y a une tentation qui est là et que tu mmh. restes mmh. en fait forcément ça va finir par arriver mmh, ça. parce que mmh. tu as senti l'atmosphère c'est pareil dans toutes les choses mmh. même, même les dépenses tu sais que tu as de l'argent et tu sais que tu es quelqu'un qui dépense beaucoup en fait vaut mmh. mieux ne pas aller dans des endroits mmh. qui oui, vont yes. t'inciter à vois, dépenser tout ton tout argent mmh. alors que cet argent tu étais même censé le semer ailleurs mmh. Mmh. Ça. tu mmh. vois donc c'est prendre ses dispositions mais le fait important. de se connaître c'est extrêmement important parce ça, que déjà même les philosophes le disent Socrate a dit Connais-toi toi-même. Mmh. Connais-toi toi-même. Okay. Il, il explique que c'est l'une des clés de la sagesse. Amen, amen, Et il n'a pas tort. Hein. Non, Quand non, il dit connais-toi un... toi-même, c'est extrêmement important. Amen, amen. Moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles personnellement je ne blague pas avec mon sommeil. Parce que je sais que si je ne dors pas bien, le lendemain, je vais être nerveux. Ah. Euh, je ne vais pas être lucide. <rire> ah oui, il atteste. <rires> non, non, il atteste. Oh, oui, <rit> oui, oui, C'est <rit> Non, mais c'est... Non, ah, non, non, non, non, non Parce qu'on parle de l'esprit, mais c'est important. Vrai. Ah oui, ah oui, je ah, ah, t'assure. On parle de l'esprit, c'est important. Mon sommeil, c'est important. Oui. Et moi, il faut que, que j'aie mes, mes heures de sommeil. Mm -hmm. C'est important, sinon... Mm -hmm. voilà Et moi, j'ai mon quota de sommeil. Mon c'est quoi ton quota passant dans l'histoire Non, lui, son moi, quota, c'est une attente. Non, <rire> Il, il et lui, les yeux, il les Non, niger, non bon. est, lui, dans les yeux ouverts. comme <rires> ça. Les yeux ouverts. Tu, sais, tu, tu passes et tu lui parles. Je me suis retrouvé déjà. Les soirs, on <rires> ne lui parlait. Tu me... là, je parle, je parle, je parle, il est là. Je parle, je comme un plus mort. <rires> <rires> je et, et euh... mec. Et mec. <rires> je <dorme. rires> Ah, C'est vrai que les hommes gens, gens peuvent aussi perturber notre, notre préparation. Et tout les ça. hommes. Enfin, mmh. le, oui, les hommes. Quelle préparation, pasteur non, On parle de sommeil et tout. Les hommes, on lui disait que. Non, non, que Madame priait la nuit, ça l'a réveillé. Ouais. Non, moi je fais beaucoup ça. attention à ça. Je fais ouais. vraiment attention. Je sais, moi je me connais, oh, oh. je sais que le sommeil est très important pour moi. Non, si j'ai des séries de réunions, je mmh. sais qu'il faut que je dorme tôt mmh. parce que j'ai clairement vu euh, mes performances, en fait... Euh... Euh, être, être influencé mm -hmm. par ça en fait. fait. J'ai vraiment vu ça. Si je sais que je n'ai pas beaucoup dormi quand tu arrives et même quand tu prêches tu fais beaucoup de lapsus mmh, bizarres. Ouais, ouais, ouais, euh, tu bien dis des en trucs, en tu vois non, des trous tu dis Jésus a tenté le diable. <rire> voilà, des choses comme ça. Tu renverses tout voilà. quoi. Tu vois, tu renverses tout parce que en fait c'est le, <rire> le corps en fait. tu veux communiquer raconter l'histoire où tu revenais du Gabon et tu avais des heures de sommeil du coup de retard. Non mais c'était terrible. <rires> Merci, C'était terrible, c'était terrible, pasteur En fait, je suis allé au Gabon, enterrer mm -hmm. mon père Le truc, c'est que j'avais des, des, des, des heures de, de retard de sommeil mm -hmm. C'était vraiment chaud, je, je sortais d'un vol d'avion Et avant, il y avait les veillées mortuaires Donc mm -hmm. j'avais beaucoup oui. de retard de sommeil, en fait Et donc j'arrive sur le mariage d'un frère Et heureusement, c'est le pasteur Yvon et le pasteur Paulette Je pense qu'ils vont bénir le mariage Mais mm -hmm. l'apôtre, là, il faut l'appeler prier Et donc j'arrive, je prie déjà Déjà, je balbutie, je cherche mes mais mots. Les gens sentent que non, il y a quelque chose qui va pas. Parce que je suis pas là, gens souvent à chercher mes mots <coughs> en public comme ça. Donc, je suis là, je cherche mes mots, mais j'arrive quand même à me retrouver dans la prière. Oui. Mais il fallait maintenant terminer la prière. Uh -huh. hein? Père, j'ai prié au nom de... Au, au nom Comment de, il s'appelle Au nom de... Je t'assure, ce jour-là, ouais. en plein monde, je me suis dit, mais au fait, quel nom on utilise encore ouais. <rire> tu es la prière <rire> oh tu nom la fin, au nom de au nom de et le Saint-Esprit m'a aidé mm. Jésus au nom de Jésus oui. à la fin je vais m'asseoir j'ai dit au pasteur Tina, mais tu as vu ça? Pasteur Tina éclate de rire. Elle mmh. dit, mais j'ai vu, tu as oublié le nom de Jésus. Nom de Jésus. <rire> mais c'est le corps. Mmh. <rire> Et pourtant, l'excellence est dans notre esprit quelque part. On peut avoir l'esprit fort, mais mmh. si notre corps ne coopère pas, n'est pas dans les bonnes conditions, on, on peut ne pas libérer l'excellence qui est, est dans est notre clair, esprit. Clair. On voit vraiment que l'âme, déjà, mmh. le passeur décisif, mmh. la dernière passe là, avant la prospérité. Clair. Non, c'est clair. Il faut mettre l'âme dans les bonnes conditions. Yes. C'est pour ça quand même que Jean 1, 3, Jean 2 va quand même dire « Je souhaite mm. que tu prospères, tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Mm. » Donc Dieu nous montre quand même que, <rire> que déjà, la dimension de l'âme est importante mm. pour, pour libérer le... Et moi, généralement, ce que je fais, je sais que la prière, généralement, je prie régulièrement. Si j'ai vraiment eu des programmes très serrés là, mm. et moi, je veux prier, je sens que je n'ai pas cette sensibilité spirituelle, que ce soit j'adore ou je prie. Mmh. je me réveille, je fais l'inventaire, je sais que c'est mon corps qui a besoin de repos. Mmh. Ce que je fais, je lâche tout peut-être je, je vais prendre un bon repas c'est comme après le, après, après le prime mm. bon, je ne veux pas me plaindre mais que... tu as bien mangé <rire> d'avenir m'a mis un programme un peu salé, parce que quand mm. je prie beaucoup j'avais je... beaucoup de choses à faire non, non, dans cette surtout quand je prie beaucoup en mm. fait je reste éveillé, ça mm. déteint sur mon sommeil mm. donc il faut quand même que j'ai un peu de marge pour bien dormir pour... Mm. parce que quand vrai. je prie beaucoup en fait je ne dors pas, parce que moi, ça wow. m'arrive beaucoup les réunions de dimanche en fait mon esprit, parce que l'esprit ne ne dors pas en fait, mmh, mmh. donc je reste éveillé. De... Le mmh. sommeil n'est pas ce que jusqu'à ce vraiment l'onction descend, mmh. mais wow. tu, tu ne dors pas. Ton corps ne dors, <coughs> se repose pas parce que tu es mmh. toujours dans l'esprit. Donc il faut vraiment se reposer. Moi, quand je, je, je sais que j'ai d'autres trucs après, parfois je ne prie pas. Mmh. Je prends un bon repas. J'ai fait ça par exemple, le mercredi. On a eu le primaire, mais mercredi, mais. Là, je... le corps, à un moment, te dit non, là, je peux pas suivre. Mmh, mmh. Tu sens ton esprit, mais le corps te dit non, là, mmh. je peux pas suivre. Mmh. Mais vraiment, mais moi, je, je, je tout posais. Je me prends un bon repas. Je mangeais la viande de que de bœuf et tout, là, mais vraiment, je... Je mmh, mmh. <rire> vais même vouloir envoyer ça. Je, dis la pause. Bon, mmh. je vais faire le challenge après les mmh. cotis. Je... Mmh, mmh. Non, mais il fallait m'envoyer. Je... je pose <rire> tout. Non, mais c'est important. Mmh. Je pose tout, je mange, je me repose. Bien, je ne prie pas. Mmh. Après, quand je reprends là, par si je loup, je sens une sensibilité spirituelle. Mmh. Mmh. my God, mmh. Donc, il y a vraiment un lien entre mon esprit et l'hygiène, mon corps. Mmh. Donc, parfois, par l'esprit, il faut que les gens comprennent qu'il faut disposer le corps d'une certaine façon pour être opérationnel. Efficace même, d'ailleurs. C'est particulier ce qu'il dit parce qu'il parle de lui et ça peut être différent par rapport à une autre personne. Mm -hmm. Mm -hmm. Et c'est d'où l'importance de, de, de se hein. connaître. On peut pas dire, non, comme le pasteur Isaac a fait ça, donc je dois faire ça aussi. Mm -hmm. Peut-être pas, en fait. Mm -hmm. Et c'est d'où l'importance de se connaître. Et là, je, je me suis rappelé d'un épisode, justement, qui m'a choqué, pour pas dire scandalisé. Une fois, tu vas nous dire, apôtre, il mm -hmm. on, on, y avait un frère, en fait... Euh, qui, qui venait d'intégrer l'église, mm -hmm. qui disait que non, il est motivé, il aime la vision, etc. Et que moi, je, moi, je me disais, bon, il est enseignable, il a l'air quand même motivé. Mm -hmm. Mais il y a des petits trucs bizarres, mais bon, il a l'air quand même motivé. Mm -hmm. Et tu mm -hmm. as dit, non, non, non, non, non. En fait, le gars n'est pas enseignable. Mm -hmm. J'ai dit, mais comment tu peux mais dire. Je suis resté catégorique. catégorique hein. Hein. Et <rire> il a dit, non, il n'est pas enseignable. Pendant plusieurs mois, il a dit, non, moi, cette personne-là, je ne sens pas. Je ne mm -hmm. sens pas parce qu'elle n'est pas enseignable. J'ai dit, mais comment tu peux dire elle n'est pas enseignable alors qu'elle demande des enseignements, et dit non, non, non, en fait, elle ne se connaît pas elle-même. Mmh. Mais moi, j'ai perçu ce qu'elle était. Mmh. En fait, ça. il y a des gens qui ne se connaissent pas eux-mêmes. Quand ils mélange. vous parlent ça, ils semblent être sincères. Ils sont sincères. Il y en a qui peu vous peu. présentent une personne, mais ça, qui ça, ne sont pas. C'est ça, exactement. Même. Et mmh. le fait de réussir à se connaître soi-même, ça t'aidera même à être dans la vérité mmh, mmh. et oui. à être objectif envers les gens. Parce que du coup, tu vas vivre des frustrations que tu ne vas pas comprendre si tu ne te connais pas. Mmh, mmh. Parce que tu vas te présenter aux gens en décrivant une certaine personne. Mmh. N'ayant pas les résultats escomptés, tu vas dire qu'on a un problème avec toi. Mmh. Or, la personne que tu as présentée et celle que tu manifestes sont complètement différentes. Mmh. et mmh. D'où l'importance de vraiment se connaître. Parce que même avec Dieu, c'est la même chose. Ouais. Tu vas arriver dans, dans la présence de Dieu tu vas vouloir fonctionner d'une certaine manière comme mmh, le pasteur mmh. Isaac disait, et tu vas dire, non, c'est bizarre, c'est le Seigneur qui veut que je reste éveillé mmh. à prier, etc. Non, non, il faut que tu te reposes. Et, et je me rappelle <rire> que ce frère-là, en fait, il parlait avec beaucoup de conviction et de sincérité. Mmh. Et c'est pour ça qu'en en fait, ils étaient dans la confusion, parce qu'ils pouvaient parler au pasteur Darius parler à notre frère, mmh. parler à d'autres personnes, en fait. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi je restais catégorique, en fait. Mmh. Il était très sincère, mmh. et il était convaincu de ce qu'il disait, tout ça. Mmh, mmh. Mais en fait, moi, j'avais déjà discerner des mmh. problèmes dans son caractère mmh. et je leur ai même dit en fait il ne se rend pas compte même à quel point lui-même il est dangereux mmh. il ne sait pas en fait mmh. et quelques mois plus tard ça s'est passé exactement comme j'avais décrit comme j'avais mmh. décrit donc mmh. ça c'est important pour revenir sur ce que le pasteur Isaac disait euh, au sujet de la disposition du corps pour mmh. pouvoir capter <coughs> et être sensible spirituellement mmh. nous étions à, à Rennes et, euh, et euh, on avait reçu le prophète Fletcher un homme de Dieu vraiment formidable mmh, dans le amen. prophétique. Il est auprès du Seigneur maintenant. Je, je C'est ce vrai, vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Un homme de Dieu qui prophétisait mmh. avec une précision okay. surprenante. C'était euh, le, le Père spirituel, de mon Père spirituel, dans le prophétique, en fait. Mmh. Et il prophétisait avec beaucoup de précision. Et j'étais là mmh. juste à côté de lui pendant qu'il prophétisait. Et à un moment donné... Je remarquais que les prophéties manquaient maintenant de précision. Mm -hmm. Et ça devenait flou, en fait. Comme -hmm. moi je comprends le prophétique, euh, je ne peux pas le juger, en fait. Je mm -hmm. comprends, je sais que non. Il y a des moments quand l'onction diminue, en fait, on ne voit plus clair et on va mm -hmm. dire des trucs avec moins de précision. Mm -hmm. Et tout de suite, j'ai senti qu'on était là depuis le matin et il était 15h ou 16h, mm -hmm. l'homme de Dieu n'avait pas mangé. Mm -hmm. Et je me rappelle que les gens avaient fait une file d'attente et ils devaient prophétiser presque mm -hmm. sur tout le monde. Les Amen. gens voulaient les prières, en mm -hmm. fait. Et, et il faisait des trucs incroyables, hein? c'était vraiment extraordinaire, mais à un moment donné, ça devenait flou. Mm -hmm. Et là, je mm -hmm. lui dis « euh, Prophète, prophète, je crois qu'il faut qu'on arrête parce qu'il faut que tu manges. Yes. » Et je lui dis en anglais « Ça marche aussi quand on a mangé. Mm » -hmm. et, et là, il me dit « C'est une très bonne idée, mm -hmm. Mm -hmm. on va aller manger. » Et là, j'ai parlé au peuple, j'ai dit « Non, on va vraiment mm -hmm. arrêter, ouais. ça ne sert à rien. » De pouvoir continuer. L'homme de Dieu n'est pas mmh. productif dans des conditions comme ça. Mmh. Il faut qu'il aille manger. Et puis on va voir, on va peut-être trouver une autre occasion. Et regarde, on est allé manger. On est allé manger. La maman qui nous avait reçus avait je fait vraiment une Je me souviens encore de super... cette soirée. Là. Oui, oui, je me rappelle très bien. Mmh. C'était... Et on a mangé. Manger. Quand on a mangé, mmh. et voici mmh. ce qu'il fait exactement. Now we can prophesy. Oh et là, il va se retourner, oh. il va commencer à prophétiser avec une précision ah oui. déstabilisante. No, déstabilisante. Oh. Et je pense que c'est là où il avait prophétisé aussi la naissance de Christelle, Christelle Sophia, Sophia oui. de mm -hmm. Christelle Sophia, tout ça. Mais et c'est là où j'ai compris mm -hmm. que. « My God, mais en fait, ce corps-là est important, mmh, en fait. Mmh, » hein, Pour l'esprit. Pour l'esprit. Oui. La mauvaise disposition de ce corps peut faire en sorte que notre esprit ne capte pas bien, en fait. Mmh, mmh, mmh. Et, mais même le repos des pensées aussi est important. Mmh. Parce qu'en fait, très souvent, j'ai remarqué qu'on oh, oh. a ha, tellement ça. de choses qui occupent notre tête qu'on va mmh. penser, penser. Il y a même vrai. des gens qui vont parler tout seuls pendant qu'ils sont en train de penser. Et c'est important. <rire> c'est vrai. C'est vrai. vrai. vrai. Et, et, <rire> et il faut penser à Je pas à sa exactement. Non, non, non, non. Je il dit je m'en parle à moi-même. Et il faut faire un, un silence en fait total dans ses pensées, se dire mmh. ce moment-là, je vais reposer mon corps et reposer mes pensées, je mmh. pense à rien. Je suis juste installé, je me mets soit de la musique mm -hmm. ou de l'adoration, je suis posé, je ne fais rien du tout. Mm -hmm. Et j'ai remarqué qu'une fois que la personne fait ça ou une fois que moi je fais ça, mm -hmm. mes pensées sont beaucoup plus productives. Parce ça. que comme j'ai pris un temps de pause, j'ai pu éliminer les pensées qui étaient toxiques ou celles qui venaient pour euh, s'insurger dans mes réflexions. J'ai pu faire le tri et à partir de ce moment, je peux encore mieux réfléchir. Amen. Gloire et... à Dieu. On va terminer avec le pasteur My Isaac. My God. On va terminer. Mais il faut que... Non, mais je ne sais pas si <rire> on ne pourrait pas revenir. On voit vraiment ce que l'apôtre vient de dire. Là, vraiment... Mais je me rappelle mm. encore de cette soirée, comment mm. le prophète Fréciot prophétisait. Mm. Mais quelle relation entre l'esprit et l'âme mm. et le corps mm. Le pasteur, j'en parle des pensées dans l'âme. On voit même qu'en dehors de l'esprit, finalement, un corps qui n'est pas dans les bonnes conditions va empêcher à l'âme de bien fonctionner. Mmh. C'est ça. Parce que moi, mon esprit, quand je me repose comme homme, je veux manger, je ne fais rien. Mmh. Mais mon âme va me rafraîchir. Mmh. C'est vrai. Mmh. Mon, mon esprit est bien. <rire> quand je prie, je, je sens, je, je, je rentre dans la planche. Enfin, je rentre pas dans la plante, je, je communie, je suis béni. Mmh. Parce que mon corps est vraiment... Bon, on voit vraiment cette relation-là entre les trois et par rapport à ce que le pasteur Daru disait. Mais quelqu'un qui se connaît et qui connaît l'esprit, l'âme et le corps, doit être, quand il connaît ça, il ne pourra pas accuser qui que ce soit Jamais. pour un résultat mmh. qui n'a pas eu. C'est là où la connaissance nous donne la sécurité. Ouais. Ça, ça. m'aide beaucoup. Ça dit, quand je vois, je ne suis pas de manière optimale. Je sais, je fais l'inventaire. Mmh. Est-ce que je ne prie pas Quand mmh. je prie. Est-ce que mon âme, je sais que ça va être mon corps, la plupart du temps le ouais, repos du corps, parce que le corps va déteindre. On oublie que le corps influence également mmh, l'âme. Mmh, mmh, mmh. L'âme peut donner des signaux le mmh. corps, mais le corps l'âme. Mmh. Donc, c'est important de comprendre tous ces éléments-là yes. pour que les gens ne soient pas en confusion. Parce que quand les gens n'ont pas les résultats, mmh. Qui veut la voir et qui n'arrive pas à, à expliquer les situations. Mmh. C'est là où, j'insiste, c'est là où le diable, le diable vient, vient et est vient vrai. mentir. Mmh, mmh, là, il n'était même pas encore dans la confusion. Mmh. Et c'est là où la confusion, la plupart des esprits de confusion, mmh. C'est là où ça commence. Parce qu'on n'est pas dans la lumière. On ne peut pas se défendre comme l'apôtre Pierre dit. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est mmh. en vous. Donc la connaissance de l'esprit, de l'âme, du corps va nous protéger même des suggestions, des mensonges du diable. Vous l'avez compris, gloire au Seigneur, j'espère que cette série vous a béni. Vous pouvez revoir toute cette série en replay sur le site www.évangile.tv. Et si elle vous a béni, vous avez trois choses à faire. La première chose, c'est soutenir Évangile TV Amen. en étant partenaire et en faisant un don. Vous savez, la bénédiction est comme la sève dans un arbre, il faut qu'elle yes. coule. Vous avez été béni il faut faire couler la bénédiction pour que votre bénédiction puisse encore grandir. Deuxième Amen. chose, abonnez-vous si vous regardez cette émission à travers YouTube. Abonnez-vous maintenant à la chaîne Évangile TV et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être averti des mises à jour et des nouvelles émissions pendules à l'heure. La troisième chose, parlez de cette chaîne de télé et de cette émission autour de vous, vous permettrez que beaucoup d'autres personnes puissent être bénies. Nous allons démarrer une autre série dans les prochaines émissions Pendule à l'heure. Je crois et je sais que vous avez été bénis. J'étais avec le pasteur Isaac, le pasteur Gentil et le pasteur Darius dans cette émission Pendule à l'heure. Je vous dis à bientôt.